Vas-y, vas-y, vas-y, Thomas. La stat, la stat qui tue concernant Moulin, c'est le classement des gardiens dans le, le journal d'équipe, les Lanternes Rouges. Dernier. Ça, les derniers. Ça, oui. ça, fait, ça fait vraiment mal. Et puis, on sent que le, le malheureux Moulin, qui pourtant, du haut de ses 35 balais, et, et commence lui-même à douter fortement de lui-même, moi, il m'a fait presque peine. La semaine dernière, il a fait une interview dans laquelle il, il s'excuse presque d'être là, en, en rappelant peut-être que c'est une manière d'évacuer la pression. Et, et, et, et, de, et de calmer l'ardeur, l'impatience des supporters en rappelant à tout le monde « je ne suis que de passage ouais, ». Ouais, et on vrai. voit très clairement que c'est un goal qui est en train de perdre euh, complètement ses moyens. Alors pour ce qui est d'intégrer le, le jeune BASIC, je, malheureusement je trouve que dans le contexte actuel euh, très compliqué, hein, il faut avoir les nerfs solides, hein, euh, lancer ce petit jeune dans, dans le bain là maintenant, je trouve que c'est pas du tout une, une bonne idée. On risque de le griller si ça se passe mal. Surtout que souvenez-vous, on l'a déjà vu face oui, au PSG. Hein vu. On a, on a Alors, déjà lancé ouais. face au PSG. Et ça ne s'était vraiment pas bien passé ah. du tout. Voilà. Et puis, je voudrais avoir aussi une pensée euh, pleine d'affection et de tendresse pour un, un troisième gardien dont on parle peu et qui pourtant a un patronyme totalement exceptionnel. Étienne Green. Étienne Green. Etienne Green. Green ça, ça, et, ça. est qu'on n'a pas fait signer parce qu'il s'appelle Étienne Green, ce type <rire> Mais c'est magnifique. Je veux Étienne Green, titulaire et capitaine. Oui, <rire> d'accord. Ouais.